Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Merci à tous ceux qui suivent cette émission depuis un bon moment. Merci de nous accompagner. Merci de partager cette émission autour de vous. Je vous suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, nous recevons Emmanuel, qui a un témoignage qui va vraiment parler à toutes ceux et celles qui traversent la même situation qu'elle, euh, en tout cas au moment où elle fait où elle va faire ce témoignage là. Vous savez, euh, on peut arriver dans un pays où on n'a pas forcément les papiers et ça peut être compliqué. On peut stresser, on peut angoisser de l'avenir, du futur, parce que euh, on n'est pas très stable, on est incertain de ce qui va se passer. Mais n'oublions pas que Dieu existe et que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins, de nous protéger parce qu'il a un Dieu d'amour. Donc je vous, je vous exhorte, je vous conseille hein, de rester connecté, bien attentif à ce témoignage. On se dit à tout de suite. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chantal. Bien. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci de m'accueillir. Tu as un témoignage extraordinaire à nous partager. Oui, j'espère que ça va bénir. Moi, je pense que faire. ça va bénir. Étudiante sans papier, Dieu a pourvu à mes besoins. Oui. Comme quoi, même si on n'est pas dans une situation légale, on va dire, selon le pays dans lequel on oui. se trouve. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Je te laisse la parole pour que tu puisses témoigner. Ok, donc, euh, donc je suis Emmanuel, aujourd'hui professeur. Donc je suis arrivée en France en tout cas euh, dans le cadre de mes études. Mm -hmm. Et euh, quand je suis arrivée, je suis arrivée en 2011. Et donc en 2014, je finissais mon master. Euh, non, en 2015, je finissais mon master. Donc 2014-2015. Et donc du coup, euh, en 2014, je me fais baptiser. Et il y a un de oui, mes je amis... je me rappelle, parce qu'elle était dans la même promotion. Oui, on s'est baptisé au même moment. <rire> Ici. je me rappelle. Oui. Oui. Donc du coup, juste après le baptême, il y a un ami qui m'envoie un message pour me féliciter. Et après, il me dit, euh, prépare-toi à avoir des, des persécutions parce que tu t'es fait baptiser. Ah. Je me dis, euh, j'ai toujours vécu avec le Seigneur, j'ai mmh. pas eu de persécutions majeures, pourquoi c'est après le baptême que je vais les avoir mmh. Donc, donc je n'ai pas, pas géré. Et donc je finis mon master, mm -hmm. euh, après le master il fallait du coup euh, faire un stage pour valider le master. Mm -hmm. Donc je ne fais pas un stage, euh, je trouve directement un, un travail. Et donc je commence à travailler, donc pour moi tout va bien. Tout va bien euh, entre temps je rencontre quelqu'un, je me mets en couple, en, en, on se fiance aussi. Mm -hmm. Donc jusqu'à là tout va bien. bien. <rire> <va> bien. <rire> jusqu'à ce que du coup euh, mon titre de séjour du coup, arrive à expiration, parce que je suis arrivée en France avec un visa euh, long séjour. De combien de temps D'une année et année. après on renouvelait, en renouvelait chaque année. D'accord. Sauf que quand on arrive en master, il faut donc faire un changement de statut pour pouvoir rester dans le pays dans lequel on est ou chercher des inscriptions pour renouveler son titre de séjour. Ok. Donc moi j'arrive en master, je finis le master, il faut, il faut que je trouve un travail pour, pour renouveler du coup le titre de séjour. Donc je commence à travailler sauf que l'employeur chez lequel je travaillais ne pouvait pas me permettre de changer le statut parce que euh, l'emploi le, que j'occupais ne remplissez pas tous les critères qu'il fallait. Ah oui, parce qu'il y a des conditions, oui. Il y a des conditions. Parmi les conditions, il, faudrait, il fallait avoir un, un salaire qui soit euh, égal à 1,5 fois le SMIC. Ouh. Donc autour de 2200 euros à l'époque. Aujourd'hui, ah oui. c'est encore plus. Oui. Ah bah ah. Euh... Non, non, mais s'il y a des conditions, franchement. Mais bon, bref, vas-y. Oui, oui. Donc, il parmi... y, y a cette condition-là. Il y a aussi le fait que l'emploi, enfin, euh, que les Français n'aient pas pu occuper cet emploi-là. Donc, on a trouvé qu'il n'y a aucun Français sur le territoire français qui ait pu occuper cet emploi bah, pour que, gens... du coup, on puisse euh, changer le statut. Ah, oui. Donc, moi, mon emploi ne remplissait pas ces critères-là. J'ai fait une demande. Euh, qu'on appelle une attestation provisoire de séjour mm -hmm. qui me permettait de, de prolonger mon séjour sur le territoire français. Mm -hmm. Donc, une fois que je fais, je fais cette demande-là. est -ce je... que tu viens d'où Du congo brazzaville Du Congo, oui, d'accord. Ouais. Donc, cette attestation-là pour les Congolais, elle dure neuf mois. Elle durait neuf mois à l'époque, en mm -hmm. tout cas. Et donc, du coup, je trouve un autre emploi. Euh, et cet employeur me, me, me garantit en tout cas que euh, c'était un CDD de 6 mois, qu'après le CD de 6 mois, si je travaillais bien, il allait renouveler, euh, renouveler mon contrat. Ouais. Donc s'il renouvelait mon contrat, moi ça me permettait de changer le statut. D'accord, donc jusqu'à là tu te dis oui. « suis... on espère <rire> ». Exactement, je suis très content de, de trouver cet emploi-là et tout. Du coup j'arrête mes recherches parce que je me dis qu'il y, euh, y a au moins cet emploi-là. Et donc il faut savoir que quand je commence à travailler, je remplaçais une personne. Donc ah. quand je commence à travailler, la personne que je remplaçais revient à son poste. Oh là là ah. <rire> Elle avait fait une année et demie dans un autre service, donc mm. je ne sais pas si elle avait été au courant qu'il y a une personne qui l'avait remplacée, donc elle revient du coup à son poste. Et quand elle revient à son poste, mon, le directeur me rassure toujours, il me dit malgré le fait qu'elle soit revenue, il y aura toujours une place pour toi. Je me dis ok, ça, ça va, tout va bien. Et donc, à, quatre, à deux mois plus tôt de la fin de l'APS, de l'attestation provisoire de séjour, euh, il y a un autre employé de l'entreprise la, de dans laquelle je travaillais qui, qui vient dans ce service-là. Oh là là, ça complète les choses. Oui, ça c'est… Exactement. Donc, quand cet employé-là vient pour, pour, enfin, pour occuper ce poste parce que son service est fermé, je, je parle avec ma RH, je lui dis euh, que mon contrat arrivait à la fin. Est-ce qu'il y aurait possibilité de me le renouveler comme ça Je ferais un changement de statut. Euh, elle me dit que ça ne c'était pas c'était pas à elle de gérer ça, qu'il fallait voir avec mon directeur. Finalement, mon directeur ne pouvait plus me garder parce qu'il avait il y avait euh les personnes qu'il fallait. Et donc, dans les deux mois, je me précipite, je cherche un emploi. Ouais. Puis voilà. Donc du coup, euh, je, je, je passe des entretiens, mais euh, voilà, ça, ça donne pas. Enfin, je n'ai pas euh, pas de réponse favorable. Mm -hmm. Et donc, à deux jours euh, de l'expiration de mon, de mon APS, jours. oui, à deux jours de l'expiration de mon APS, vu que en 2015 j'avais créé une entreprise, mm -hmm. donc je me dis, il y a une autre solution, euh, c'est de, de faire un changement de statut étudiant à commerçant. Parce qu'on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Okay. Donc, on est une entreprise. Bien évidemment, il faudrait que l'entreprise euh, te permette d'avoir assez de finances pour, euh, vivre. Prendre, voilà, pour vivre. Et donc, du coup, c'était possible de le faire, en tout cas. Donc, je me précipite. J'avoue que je n'ai pas, enfin, je n'ai vraiment pas, euh, comment dire, euh, sollicité Dieu. Enfin, oui, à pas ce moment-là, voilà, je j'ai juste. On est dans la précipitation, j'ai une <rire> panique tout à <rire> bord. Qu'est-ce qui <rire> se passe C'est quoi les choix, les solutions wow. Oui. Donc du coup, euh, je, je demande le changement de statut euh, commerçant, donc mm -hmm. on me permet de faire la démarche. Euh, on me donne un récépissé de trois mois en me disant qu'on euh, allait t -t -t traiter mon dossier et qu'il fallait que j'attende. Donc pendant ces trois mois-là, euh, il fallait mettre de côté un certain montant, un certain capital en tout cas pour l'entreprise, pour euh, sécuriser cet argent-là le temps que la démarche se fasse. Donc j'avais mis de l'argent de côté, sauf que n'ayant plus d'emploi et le récépissé ne me parmi... euh, permettait pas de travailler. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à utiliser l'argent que j'avais mis de côté. Oh, oh, oh là là, <rire> bah, en même temps je comprends. Hein. Parce qu'à ce moment-là, tu... Tu es encore jeune dans la foi. Ah oui, oui. Tu n'as pas. Euh... C'est ça. Ouais. Donc, Tous ces euh, enseignements-là voilà, pour te dire bon, je vais me mettre en pratique la parole, je vais faire comme si. Et à ce moment tu es Donc, dans la panique. Euh, hein, voilà, oui. je suis dans la panique, je commence à utiliser l'argent que j'avais. Parce que c'est quoi euh, le pour, risque au euh... final quand ton truc expire Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le risque ben, Le risque, c'est que. Enfin, il n'y a pas vraiment de risque parce que euh, tant que tu n'as pas d'obligation de quitter le territoire français. Euh, on ne peut pas te demander de partir. Donc, du coup, en fait, quand tu. Oui, c'est juste que. C'est juste que tu ne pourras pas travailler vu que tu n'es pas en situation régulière, à ah, moins de travailler au noir. Ah oui, tu voilà. travailles au black. En fait, quand tu travailles au black, c'est parce que tu n'as pas. Tu n'as pas ah, de ah, titre de séjour. Oui. Ouais. Donc, c'était ça, en fait. Je me je ne me voyais pas aller travailler sans, sans, sans papier, ouais. dans le... enfin, comme les gens le font avec le titre de séjour de quelqu'un. Ouais. Donc, il fallait absolument. Ah, hein, pardon Tu as dit quoi, là T'as dit qu'il y en a qui, tra... qui travaillent oui. avec le titre de séjour de quelqu'un d'autre oui. Il y en a il faut. Et la photo ah, Les je ne regarde pas. D'accord, bon, d'accord. Mais nous, on est enfant de Dieu, hein, jusqu'à oui, là. On ne le fait pas. On ne le fait pas et on va voir euh, justement. Exactement. Donc, du coup, euh, oui, donc je ne voilà, je je pouvais pas travailler. Et même avec le titre de séjour commerçant, je ne pouvais pas travailler. Euh, il fallait que j'attende que. Enfin, le récépissé plutôt, je ne pouvais pas travailler. Il fallait que j'attende mm -hmm. que mon titre sorte pour pouvoir travailler donc j'utilise une partie de l'argent que j'avais mis de côté, mmh. me disant que quand on est étudiant, euh, le, la, banque enfin, la préfecture n'a pas le droit d'aller voir nos comptes euh, auprès de la banque, donc peut-être qu'en tant qu'entreprise aussi, ça se ferait. Donc là, j'ai manqué, j'ai vraiment manqué. Sauf qu'ils voilà. qu peuvent aller voir. Ils peuvent <rire> aller voir. <rire> ouais. Du coup, ben, ils vérifient les comptes. J'avais dépensé plus de 2000 euros sur euh, le, le capital que j'avais mis de côté. Et donc, du coup, euh, j'avais fait la demande en juin. C'est et... eux qui te donnent le capital Non, c'est moi qui le mette côté. Le met oui, côté. Oui. D donc, j'avais profité d'épargner pendant que je travaillais ouais. pour, euh, pour euh, subvenir ouais. à, les... à mes besoins futurs. Ouais. Donc, ils vérifient, euh, que... ils vérifient sur le compte, ils se rendent compte que j'ai utilisé de l'argent euh, et en plus, euh, quand j'avais déclaré l'entreprise, j'avais déclaré à mon domicile personnel. Mmh. Sauf que le domicile, c'est un domicile de l'État. Et quand c'est un domicile, enfin, quand c'est une propriété de, euh, de l'État, oui. il faut déclarer à tout prix à l'État qu'on exerce euh, une profession euh, dans, voilà, dans, ouais. dans, ce, dans cette, dans cette maison-là, en fait. Donc ça, je l'avais pas fait. J'avais n'avais pas fait la déclaration auprès de l'État. J'avais simplement fait la déclaration auprès de la préfecture. Et donc, du coup, euh, en octobre, du coup, c'était en octobre 2016. Mmh. En octobre 2016, je reçois euh, un courrier euh, recommandé de la préfecture et mmh. on sait que quand on reçoit un courrier recommandé, recommandé. de la préfecture, ce n'est pas bon signe. Oula, et là, quand tu vois que c'est un courrier de la préfecture, avant, avant de l'ouvrir, qu'est-ce que tu te dis Avant de me, Comment me dire, tu te sens à ce avant d'ouvrir, euh, je sens un petit peu. Enfin, je me dis peut-être que c'est ça, enfin, peut-être que c'est une réponse négative ou peut-être qu'ils ont envoyé le titre par voie, enfin, par... Voix, euh, par euh, postal, tout. oui. Voilà, donc je reste quand même un peu, euh, je reste un peu sur la foi, on va dire, mm. par rapport au fait que, le, que ce soit... En espérant ce que ce soit ce positif. Jour. Voilà, que ce soit mm. positif. Donc, je vais à La Poste, euh, j'ouvre le courrier. La, ce jour-là, j'étais à La Poste, j'ouvre le courrier et je vois comme ça, c'est une obligation de quitter le territoire oh français. Là là, et à ce moment, qu'est-ce qui se passe À ce moment, euh, c'est comme si tout s'effondrait en fait. Wow. Euh, je, je me suis sentie vraiment mal. J'avais comme une colère là, en fait, au niveau du coup, quand t'es tellement, t'as tellement mal et que ça, fait, okay. ça te fait mal là. Et surtout que ton cœur, il bat tellement... Euh, ouais. tu, tu, limite, tu l'entends dans ta poitrine. Ah, tu... C'est ça, c'est ça. Là là. Donc euh, je me dis mais... Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Donc, je, je me mets quand même à lire, à lire le courrier et à lire les raisons pour lesquelles, du coup, on m'a donné cette OQTF. Et donc, parmi les raisons, cette OQTF, obligation de quitter, quitter le territoire français. Okay. Ouais. Donc, je regarde, bien évidemment, on avait refusé euh, mon, ma demande de, de changement de statut. Et donc, du coup, euh, dans le, les raisons, ils ont dit que euh, j'avais utilisé mon capital et puis que je n'avais pas déclaré euh, la, la résidence que j'avais comme. Euh, comme résidence professionnelle, donc du coup, pour ces raisons-là. Et comme je n'avais pas d'attache en France, ouais. pour ces raisons-là, il ne voyait pas pourquoi je devais rester ouais. en France. Ouais. J'avais fini mes études. Il fallait ouais. que je rentre chez moi. Ouais. Donc, euh, avant sauf qu'avant de recevoir euh, ce courrier, il y a une amie qui m'envoie, enfin, qui m'appelle, qui, qui me dit euh, « Non, Manu, j'ai rêvé que euh, mon conjoint, en fait, a été renvoyé au pays, mais il avait le droit de rester sur le territoire. » Sauf que son conjoint, sa situation était bien. Donc, je, tout de suite, je me suis dit, quand, quand je suis allée récupérer le, le courrier, en fait, je me suis dit, la situation, enfin, le rêve qu'elle avait fait n'était pas forcément pour son conjoint, c'était forcément pour moi, ouais. en me disant que euh, c'est pas le moment de partir, en fait, ouais. malgré le fait que j'ai reçu ouais. l'obligation de quitter le territoire. Déjà là, Dieu te voilà. parlait quelque part. Oui. et tu t'as pas oui. su l'interpréter de voilà. cette manière-là. Exactement. Je me suis dit, c'est vraiment pas le moment de partir, donc du coup, euh, je vais... Euh, essayer de, de, de voir comment faire en tout cas en tout cas par rapport à ça donc pour l'instant je me dis pas je vais faire confiance à Dieu je suis toujours dans je vais essayer tes de faire voilà dans les propres forces je vais essayer de faire parce que je, je, je connais par les voies que je connais et, mm -hmm. tout. et donc euh, je, je reçois le courrier donc je vais voir un avocat parce que on a la possibilité de faire un, un recours. recours oui, oui. De faire un recours soit auprès du tribunal administratif soit directement auprès de la préfecture mais auprès de la préfecture généralement on n'a pas de chance d'avoir de, de, mm -hmm. une réponse positive vu que c'est eux qui ont refusé euh, oui. de, de, de la, la demande. Donc je vais faire la demande avec un avocat auprès du, du tribunal administratif et donc du coup euh, enfin, c'est un avocat, non pas commis d'office, j'avais pris une, une aide juridictionnelle oui. Voilà, oui, oui, oui. pour pouvoir euh, payer l'avocat vu que moi je ne pouvais pas le Bien faire ça. en ce moment-là. Et donc, du coup, euh, le l'avocat le, a instruit la demande au tribunal. Donc, on était au mois d'octobre euh, et donc, il fallait attendre. L'avocat m'avait dit que ça prenait autour de six mois euh, et après les six mois, si jamais il y avait un refus, que je pouvais faire appel au niveau de la cour d'appel et donc ça prendrait encore six mois. Six mois. Et que, donc déjà là, ça voilà, te laisse ça faisait, le temps avec... Ça me laissait le temps en fait. Ouais. Et que vu que l'OQTF est exécutoire sur une année, donc on, on peut te, te, te demander de partir euh, sur une année, mais après euh, l'année, l'OQTF n'est plus exécutoire. Donc on n'est pas obligé de te de, de, de demander ah de bon? quitter le territoire. Oui. Mais ça, on le sait pas. <rire> J'espère que... Vous le savez maintenant, hein Tu peux répéter un peu... Euh... Donc, pendant une année, quand on reçoit la notification de QTF, ouais. elle est exécutoire sur une année. C'est à dire que là, si on t'attrape, on va voilà. te le dire, tu pars, tu pars. Genre, On te ramène dans l'avion et tout. Oui. Non, c'est pas possible. Si, si, si. Mais attends, genre, t'as une maison, on va pas, on te prend tes affaires, on te prend sans, sans tes te ramène, affaires même. Sans tes affaires, on te dit de partir. Et il te propose même de payer ton billet. Donc, Seigneur. <rire> donc, du coup, mmh. on a le droit pendant les une année, mmh. en fait. On peut te faire partir, voilà. mais au bout d'une année, année, ce n'est plus, est est plus, plus valable, en fait, est voilà. le Oui, exactement. Et, ben, donc. Ouais. Et genre quand on t'attrape après c'est une année. Euh... Quand t'attrape après c'est une année, on n'est pas obligé comme c'est dit dans le donc, ça, dans, dans l'obligation de partir, on n'est pas obligé de te faire partir tout de suite. Il y a des, des, des procédures. procédures à suivre. En fait. D'accord. Voilà. <rire> Tenez <Tenait> bien. <rire> je dis ça, je dis rien. <rire> oui, donc on va continuer ça. Donc euh, je fais le recours avec l'avocate euh, donc on fait le recours, le recours est rejeté. Donc le recours est rejeté, je reçois la notification en avril, ça faisait, ben bah oui, ça fait six mois euh, et après ça du coup je fais un, un appel autour de, au cours de, chez, chez la cour d'appel et donc du coup pendant ce temps là, ben bah, j'ai plus d'argent parce que ouais. l'argent que j'avais mis de côté, ben bah, je l'ai utilisé. Merci. Et euh, je me retrouve ben, sans source de revenus. Je, pouvais pas, je, me voyais, je ne me voyais pas trop embêter mes parents parce que ça faisait quand même une année que je travaillais, mmh. que je ne dépendais plus d'eux. Il y avait mes frères qui étaient là. Je me disais qu préf que c'était mieux qu'ils prennent soin de mes frères que de prendre soin de moi. Ouais. Donc, du coup, euh, je ne les embêter. Et du un coup, jour, ouais, les pas non, je ne les ai pas sollicités Je ne les ai pas, enfin, si, quand après, même. Après, après, oui, oui. oui. Et un, un jour, jour ouais. Donc, un jour, euh, vu que je ne pouvais plus faire grand chose, je me suis mise dans ma chambre, je me suis mise à pleurer, j'ai dit vraiment au Seigneur. Ah oui, c'est oui. malin que le Seigneur vient, non, vient quand il n'y a plus de solutions oui, et que, que t'es dos solution. au mur. Oui, comme on nous. Est on vrai. est franchement, on attend vraiment la dernière minute alors qu'on pouvait. Alors qu'on pouvait. C'est ouais. le début, quoi. Et, et donc du coup, donc quand tu te voilà, au mur, tu commences à pleurer du dur, dur. Je vois que mon épargne est en train de finir. finir dire là vraiment je ne, je ne peux plus j'ai essayé par mes propres forces euh, franchement ça, ça, ne je, ça ne fonctionne pas euh, là j'ai vraiment besoin de toi j'ai vraiment besoin que tu agisses parce que voilà je, je, je ne sais pas quoi faire euh, et voilà quoi enfin montre moi une stratégie dis moi ce que je peux faire euh, voilà et donc après que j'ai fait cette prière-là... J'imagine, pendant tout le temps. <rire> Dieu, doit être te comme ça. c'est ça Vas-y, vas-y, fatigue-toi. Fais tout ce que tu as à faire quand tu auras besoin. Je suis là, hein. vas-y, il a pas de soucis. Moi je nous regarde comme oui. ça hein. On est là, on se bat et tout. Ouais. Et là, bon, elle n'est pas encore fatiguée. C'est ça. Ah, elle, quand ouais. elle va se fatiguer, elle va, faire... elle va venir. <rire> ouais. Non, mais c'est terrible comment on est, wow. là, franchement. Ouais. Donc, du coup... Euh... Voilà, donc après avoir fait cette prière, il y a une amie qui m'envoie un message qui me dit Ah, mais Manu, tu sais tresser, il y a une application qui vient de sortir. Est-ce que tu, pouvais, tu pourrais utiliser cette application-là, du coup, pour te faire de l'argent Oui. Pour gagner de l'argent, pour coiffer des gens. Je dis Ah, ben ouais, je vais, je vais essayer de voir. Donc, du coup, tu mmh, un talent. Voilà, tu <rire> un talent. Du coup, je savais faire des braids à l'époque, des, des nattes en Des tout nattes, cas, oui. Voilà. Euh, donc, je, je, je télécharge l'application, je passe entretien. Gloire à Dieu, ils ne me demande pas de titre de séjour, donc je pouvais coiffer. Euh... un entretien Oui, il y avait un entretien. Un entretien pour voir si tu savais coiffer et ah tout. Bon, voilà. okay. et puis, ils euh, acceptent au final Oui, ils acceptent au final. Et donc, du coup, je commence à coiffer avec cette application. Et je sais qu'à cette époque-là, il y avait les perruques tressées qui, font, qui marchaient ah. bien, en tout cas. Mmh. Et c'était des perruques tressées en vanille. C'est la tendance. Voilà. Et moi, je ne savais pas faire des vanilles. Ah. Donc je, je suis encore dans la chambre. Dans la chambre, je dis, euh, « Seigneur, écoute, je ne sais pas faire les vanilles. » Donc je dis, « Saint-Esprit, je ne sais pas faire les vanilles. Inspire-moi. Apprends-moi à, Apprends à faire des vanilles. Ouais. » Donc je prends une tête à coiffer. Je me mets là. Franchement, c'était extraordinaire. Je prends les mèches. Moi qui faisais des vanilles à l'envers, ce jour-là, ouais. j'ai appris à les faire. Je les ai faites correctement. Wow. J'ai commencé à faire des perruques à partir de cet instant-là. Et j'ai commencé à vendre ces perruques-là. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à... Et, et, ça marché. Marché. et ça marchait, et ça marchait. Wow, merci ça Seigneur, marche, comme vraiment, quoi ouais. le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous conduit dans toute dans la vérité, tout, dans, oui. et parfois on le met de côté, même dans la cuisine dans le fait donc, de croire, tout, en fait, toutes ces choses ouais. le Saint-Esprit est capable de Exactement. nous inspirer, wow merci Seigneur, ouais, en tout cas, vraiment. et du coup, ensuite oui donc du coup, je, je commence à faire ces perruques-là, Bon, je vendais euh, mais pas, pas comme je voulais et tout, et euh, j'ai commencé à, enfin, à déclarer, je pense qu'à ce moment-là on, on apprenait vraiment à déclarer à l'église et tout, j'ai oui. commencé à déclarer euh, par exemple, quand j'avais besoin d'argent pour euh, faire des Course. Je me rappelle un jour, euh, j'avais besoin de 75 euros et j'avais rien ce jour-là, j'avais une perruque à la maison. J'ai dit « Seigneur, est-ce que ce serait possible que je trouve une cliente en tout cas qui va acheter cette, euh, une perruque ?» Et donc j'ai une cliente, enfin le lendemain, le lendemain matin, il y a une, une dame qui me, qui me contacte sur Facebook. Elle me dit « Ah, je suis vraiment dans l'urgence, j'ai besoin euh, d'une perruque, j'ai vu cette perruque est-ce qu'elle serait toujours disponible. Wow. » Waouh Je dis oui Amen ah, <rire> <rire> Yes, elle est bien dispo <rire> oui, elle est bien dispo. Et donc la perruque, je la faisais à 75 euros, c'était ce dont, dont j'avais besoin. Wow. Exactement, Comme quoi, ouais. la puissance de la déclaration, déclarer la parole waouh et donc du coup, euh, je, je ramène. Non, avant que je parte, elle me renvoie un message pour me dire « Est-ce que tu aurais d'autres perruques ?»« Si ce serait possible de ramener d'autres perruques, je vais voir si je pourrais les prendre. » Donc je vais avec deux perruques, perruques. j'avais deux perruques, je vais avec deux perruques et donc je ramène, enfin je lui ramène ça, elle prend les deux perruques, donc j'avais même, même au-delà ah, <rire> au de, de Merci, ce que je, je voulais en tout cas. Donc c'est comme ça en fait, c'est comme ça que le Seigneur a pourvu, pourvu plutôt pendant ces, ces temps-là où je n'avais pas de source de revenus euh, par mm -hmm. un travail mm -hmm. ou euh, quoi que ce soit. Et donc après ça, ben, la décision du coup euh, de la cour d'appel tombe, un refus aussi. Mm -hmm. Donc et une deuxième déception. Oui. À ce moment, deuxième déception. Oui. À ce moment-là, c'était compliqué et en plus, euh, je pense que quelques temps après, ben, dans mon couple, ça n'allait plus trop aussi. Donc, on a rompu nos fiançailles quelques temps mmh. après. Et donc, en ce moment-là, je me suis je me suis vraiment sentie seul euh, quand j'étais chez moi parce que j'avais la grâce d'avoir à à l'église donc quand j'étais à l'église, quand il y avait les réunions de l'église, il y avait toujours des gens autour de moi mais voilà quand je, je rentrais en tout cas j'avais tout ça qui revenait ouais, qui revenu, et ouais. qui, pouvait, euh, qui pouvait en tout cas me, me rendre triste mmh. en fait et donc après ça ben vu que je, je n'avais plus de titre de séjour donc il fallait que je libère le logement que j'occupais donc j'ai libéré le logement que j'occupais, je suis, je suis allée vivre chez une copine à, à ma tante mmh. et euh, c'est comme ça, en fait, avant que j'aille vivre chez, ma, chez, chez la copine de ma tante, voilà, je me, je me souviens, j'avais écrit une lettre, j'avais écrit une, une lettre au Seigneur, j'avais dit, euh, ben là, j'ai plus d'appartement, j'ai plus, euh, voilà, donc j'aimerais, je, je, je, je suis quelqu'un qui aime bien son autonomie, donc euh, je voudrais bien avoir un chez moi, en fait, Enfin, comment je fais, et en plus la situation administrative, euh, j'ai eu un, un refus, comment je fais, en fait, aide-moi, parce que voilà. Je, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Et donc, je vais chez cette tante-là. Euh, avant d'aller chez cette tante, je, je, vais, je repars quand même à la préfecture pour essayer de, de demander euh, un nouveau titre de séjour étudiant parce qu'entre temps, j'avais pu m'inscrire pour faire un doctorat, vu que je voulais faire un doctorat. Euh, donc, la préfecture me, me refuse euh, le, le fait de, de demander un nouveau titre de séjour. Et donc, du coup, ils me disent qu'il n'y a qu'une possi qu seule possibilité, plutôt, c'est de repartir chez vous, de rentrer chez vous. Donc une fois que vous rentrez chez vous, vous pouvez demander un, un nouveau visa étudiant et revenir mmh. sur le territoire français, sinon il euh, n'y a pas possibilité. Donc du coup, euh, je, je vais habiter chez cette tante-là et quand je vais habiter chez cette tante-là, je fais un rêve mmh. où il y avait un monsieur noir euh, à la préfecture qui me donnait un titre de séjour de trois mois. Mmh. Donc je me dis... Euh, j'ai jamais vu de Monsieur Noir à la préfecture. Ouais. Ouais. <rire> c'est quoi ce rêve, quoi Donc je, je, je le néglige. Et quelques temps après, je rencontre en fait un neveu à cette dame là, euh, qui en fait savait un petit peu comment ça fonctionnait euh, au, au niveau de la préfecture. Donc le Monsieur, euh, je ne faisais pas encore le rapport avec le Monsieur. C'est un Monsieur Noir. Oui, c'est un Monsieur Noir. Ouais, et ça me oui. toujours pas là. <rire> non, <rire> <rire> Comme quoi, parfois, on est aveugle, là, on ne voit pas du tout. Oui. Donc du coup. Euh, le monsieur me dit comment il faut faire, il me demande d'écrire un courrier au préfet. Mais du coup d'Orléans, euh, vu que cette tante-là l'habite à Orléans. Ouais. Donc j'écris la lettre au préfet et euh, quelques mois après, je reçois du coup une réponse du préfet qui me dit que finalement m'autorisait à refaire une demande de titre de séjour étudiant. Wow. Alors que j'avais vu des avocats qui me disaient que ce n'était pas possible de refaire une demande de titre de séjour Mais, étudiant. Et là, oui. Ouais. Là où l'homme là où, est limité, est-ce que Dieu est, est, limité? Dieu est, est limité Dieu n'est pas limité. Dieu n'est vraiment pas limité. Et pendant ce moment, je l'ai vraiment vu, que ce soit euh, pour la, la situation administrative, que ce soit pour la situation financière. Oh. Euh, oui, Dieu n'est vraiment pas limité. Et euh, donc, euh, je fais la demande, enfin, je, je, le, je reçois la lettre du préfet, je suis toute contente. J'imagine. <rire> Moi, je vis ça à l'époque avec toi. <rire> <rire> oui, j'étais trop contente, même si je n'avais pas encore le titre oui. de séjour. Mais déjà, d'avoir cette réponse oui. positive, avec, après plusieurs refus, oui. c'était vraiment un soulagement. Et euh, à finalement, cette époque-là, oui, comment? finalement et finalement du coup bah ben, après... oui j'ai fait la demande et, et quelques temps après ben, on m'a accordé le titre de séjour voilà. à étudiant. Amen. et là c'était vraiment un soulagement. Un... un soulagement après après trois ans euh, sans... sans titre de séjour j'ai pu réavoir un titre de séjour et quelques temps après j'ai fait une demande auprès du coup du ministère de, de l'éducation j'avais ma soeur pour enseigner mm -hmm. et donc deux semaines après, on m'a rappelé pour passer un entretien. J'avais un récépissé, hein. j'ai passé un entretien. Avec, waouh Oui, ouais, enfin, l'entretien a été validé, j'ai commencé à enseigner. Donc, c'était en 2019, j'ai commencé à enseigner. Et donc, tout a commencé, petit à petit à Je rentrer en dans ça à se mettre en place et euh, j'ai vraiment vu la main de Dieu opérer au travers de, de cette situation-là. Ah. oui et euh, je, je remercie vraiment le Seigneur parce que je sens que j'ai grandi avec cette situation. J'ai appris à beaucoup plus m'appuyer sur lui que mmh. sur mes acquis parce que j'étais plus du genre à faire par moi-même. Mais depuis cette situation-là, même quand je sens que je veux aller de côté, je me rappelle de ça, je me dis oui, non, on, non. Fait on fait confiance au Seigneur, confiance à on demande au Saint-Esprit ce qu'on doit faire dans toute situation. Parce que lui, il sait en fait, Amen. il sait mieux que nous où nous mener. Donc wow. c'est ça en Encore, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Ah, oui. Merci beaucoup Emmanuel pour oui. ces témoignages. Oui. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons prier pour vous. Oui. Alors toi qui me suis, peut être que tu es dans la même situation où aujourd'hui tu te retrouves sans papier tu n'as pas de titre de séjour ni quoi que ce soit, ou tu as même reçu une demande de, de, de quitter le territoire. J'aimerais te dire que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Et nous allons prier pour cela. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses tout simplement fermer les yeux et, et même lever les mains pour recevoir ce que Dieu va faire maintenant dans ta vie. Je vais prier. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses intervenir maintenant dans leur situation, Seigneur. Je prie afin qu'il y ait un déblocage de leur situation au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare que les canaux, Seigneur, sont ouverts afin que la provision divine se manifeste dans leur vie. Seigneur, je parle à toute institution et je déclare au nom de Jésus que des titres de séjour des nationalités, Seigneur, soient libérés maintenant au nom de Jésus que la grâce et la faveur vous localisent maintenant et se manifestent dans votre vie. Je déclare que tout esprit qui a été mandaté dans le but de vous bloquer, parte de vos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans vos vies maintenant et vous allez venir témoigner au nom puissant de Jésus Amen. Amen Alléluia, gloire à Dieu Et euh, peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu t'aime au-delà de toutes ces choses-là. Dieu t'aime. Même si toi, tu ne, tu ne le connais pas, même si toi, tu ne le considères pas, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Aujourd'hui, tu peux décider de naître de nouveau, de faire partie de la famille de Dieu, de, de véritablement donner ta vie au Seigneur. Tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter cette prière à haute voix. Tu vas dire Seigneur Jésus, Aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés, d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que je deviens ton enfant et tu deviens mon Père, qui pourvoit à tous mes besoins. Je te remercie pour cet amour infini, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, glorie à Est-ce qu'on peut acclamer que le Seigneur soit béni si tu as fait cette prière. Bienvenue dans le royaume de Dieu et félicitations, tu as fait le meilleur choix de toute ta vie. Laisse-moi te dire que maintenant tu es un enfant de Dieu. Ne pleure plus, essuie tes larmes et fais confiance à Dieu, à ce Dieu qui est capable de, de totalement euh, changer ta destinée, bouleverser ta vie et ramener miracle sur miracle. Fais-lui confiance, c'est ton père et un père pour toi aux besoins de ses enfants. Nous Amen. avons un bon Père. Yes. Alléluia, gloire à Dieu. Merci gloire beaucoup, à Dieu. Emmanuel, Merci à pour, toi ce pour ce témoignage. Dit. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Si tu connais quelqu'un qui est dans la même situation, tu peux lui partager cette vidéo. Et si tu as aussi un témoignage ou connais une personne dans ton, dans ton entourage qui a un témoignage à partager, n'hésite pas alors à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.